Et vous savez, la méditation, c'est pas nécessairement de d'arrêter les pensées. Ou je veux pas méditer pour arrêter mon mental. Je veux méditer pour créer de l'espace à l'intérieur de moi afin que la vie puisse me guérir. Et c'est ça que je suis venu vraiment intégrer. Puis j'ai enseigné énormément là-dessus dans la dernière semaine. De dire à quel point qu'on est vraiment des créateurs conscients d'espace. Tu sais, si vous prenez le temps de regarder, exemple, le, les derniers jours ou la dernière semaine, est-ce que vous avez créé de l'espace dans votre vie? Donc, de l'espace que ce soit avec, euh, je ne sais pas, un jeûne, un jeûne intermittent, manger au besoin, euh, de, du sommeil, euh, de, de, des marches en nature, de la méditation, mais un, un bain peut-être, mais dans le but de créer de l'espace, pas dans le but de perdre du poids, pas dans le but d'être en santé, pas dans le but de, de faire quelque chose, mais plutôt dans le but de créer de l'espace.